j, -j, -j, -j, -j Et salut les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une petite récap de tournoi Donc comme vous ne le savez peut-être pas, mais hier j'ai, je suis allé à mon DC à Avignon Donc du coup j'ai fait un petit tournoi, j'ai terminé 9ème parce que j'avais pas de... J'avais euh, changé mon deck mais apparemment j'ai pas eu le temps de le tester Donc du coup j'ai fait une move un peu dégueulasse Donc j'ai terminé 9ème sur 10 ou 11 Donc euh... c'est pas... Top top top Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai euh, Parce que j'ai fait pas mal d'échanges Et puis euh, j'ai fait la proposition à certaines personnes De venir me voir euh, un week-end Parce que c'est euh, ils... Elles étaient adressées par des cartes Et que j'ai pas amené toute ma collection Donc euh, voilà j'ai préféré euh, Le faire leur passer une invite Donc après euh, Qu'est-ce qu'on a donc on va commencer par donc je précise quand même que les cartes que vous allez voir ne sont pas à l'échange donc je ne les trade pas euh, c'est pas la peine d'essayer hein, je vous dis de suite je préviens tout de suite elles ne sont pas à l'échange tout simplement euh, j'ai beaucoup j'ai vidé aussi beaucoup mon Treadbinder euh, noir parce que c'est il y avait quand même pas mal de choses donc j'ai eu pas mal de cartes en plus donc on, on commence par les deux tourbillons jumeaux voilà deux tourbillons jumeaux Que je vais garder Que je vais mettre dans mon deck pyro Parce que je trouve que ça, ça, fait, euh, ça, fait, euh, ça fait Ça fait Ça va bien faire Donc après un Red Raptor Finn. Elgle Donc euh, je l'ai eu en anglais Bof je sais pas Après j'ai eu en échange Un, un magicien draco pulsant Donc ça peut être intéressant pour le deck dragon On ne sait pas après euh, je, je, donc ça pardon ça j'avais déjà sur moi ça j'avais sur moi un euh, numéro 99 dragon utopique que je vais mettre dans mon deck dragon avec la force d'Astral magique en plus que je vais mettre dans mon deck dragon donc j'ai pris deux adrian euh, la guide donc je vais les mettre dans je vais le mettre dans mon deck euh, elf donc là c'est euh... voilà après je pense que celle là pas la peine que je vous la dise, parce que je pense que ça la mettra à quelqu'un. Mais le grand Magnus, le roi, Mecha super quantique. Voilà, je crois que je vais le mettre à mon ami Roro, pour parce qu'il va me filer un deck complet machine. Et je vais pouvoir euh, le tra travailler dessus et tourner aussi. Dracon Nuage aux yeux galactiques. Donc ça c'est pour mon ami Kiyobiyami Un Bulbe Luisant, donc ça c'est pour mon deck dragon. Force d'âme absorbante magira en plus donc ça c'est pour le décret de raptor euh, alors un faucon marionnette de l'ombre donc euh, je pense que ça va être pour mon deck euh... dragon Un rechargement euh, accélérateur de flamme donc ça c'est pour mon deck mon ami kiubiyami le chevalier fantôme de l'armure fragile donc pareil Kiyubiyami. donc celle-là, uniquement celle-là sera à l'échange. Donc c'est Aéroboros euh, euh, super quantique. Parce que je l'ai en X fois et que je n'ai pas envie euh, de le garder. Chevalier fantôme des gants lourds. Donc ça, ça sera pour mon ami Kiyubi. Ah bah vous voyez. Il y a aussi la force blue super quantique. Quantum. Euh, Quantum qui quittera l'échange aussi. Nid d'hirondelle. Donc je vais le garder pour mon deck Raptor double force de la perte magie en plus donc je vais le garder pour mon deck red raptor une force d'astral magique en plus donc pour mon deck dragon ça on va la mettre à la fin après des communes renfort de l'armée lancé à artefact hein. red raptor faucon révolutionnaire donc celle là je l'ai en x fois voilà. le numéro 66 m scarabée clé pareil je l'ai en x fois Trap sans fond, donc ça je la garde, ça peut être intéressant. Général Zubaba, je la garde aussi, ça peut être intéressant. Red Raptor Pigrièche Chantante, donc celle-là je l'ai X fois, donc euh, éventuellement elle peut partir. Red Raptor Pigrièche aiguisé, pareil, je l'ai en X fois, donc celle-là elle peut partir. Red Raptor réactivité, pareil, ça peut partir. Euh, Red Raptor, faucon révolutionnaire, pareil, ça peut partir. Renfort de l'armée, toujours. Et, épée, mais épée méca super quantique macagne assassin donc ça c'est pareil ça peut partir parce que c'est euh voilà je précise euh, quand ça peut partir parce que c'est euh, après il y a des cartes que je veux absolument garder donc chevalier fantôme des gants en lock, pareil ça peut partir j'ai en x fois pigrièche vous ça peut partir j'ai en x fois euh, fée alpha super quantique donc c'est pareil ça ça peut partir voilà je me contredis mais bon c'est pareil Gorgoné dans le, le chevalier anti lumière donc ça c'est pour le deck chevalier j'aime Fokker révolutionnaire Perle gru gru, donc ça vous avez déjà vu ça vous avez déjà vu ça vous avez déjà vu que ce fois voilà donc ça c'est pas voilà donc après euh, donc le, le soldat du le Buster Blader, donc je vais le mettre mais ce sera dans mon deck dragon euh, donc ça ça c'est du déjà vu voilà et enfin pour terminer donc euh, pour terminer donc euh, cette cette série sur les échanges voilà donc celle-là elle est surtout pas elle est surtout pas à l'échange c'est euh, le cyclone galactique que je vais refiler à mon ami euh, Kiyubiyami, parce qu'il en a besoin de deux j'ai réussi à en trouver un et voilà et le deuxième il sera pour lui aussi donc et après donc euh, avec la main d'une avec la main d'une fille innocente parce qu'on avait une fille dans dans le groupe elle a tirodé et donc j'ai euh, j'ai gagné ce super tapis voilà qui sera à la vente ou à l'échange voilà je sais pas encore on verra voilà donc j'ai pas fait une j'ai pas fait un mou j'ai pas fait une bonne partie donc euh, voilà donc euh, Sachez que alors après j'ai terminé comme ça parce qu'il faut quand même terminer la vidéo voilà ça, je, ça va être euh, 10 minutes de prix mais bon vous regardez vous avez, pour une fois j'ai pas fait une vidéo longue sachez que j'arrête la, la série donc Edge of Gabriel parce que c'est euh, j'ai euh, avancé dans le jeu et tout mais bon ça, ça me plaisait pas donc du coup je vais euh, donc je je, je je dis stop à la série Edge of Gabriel et maintenant, il va y avoir une nouvelle série Minecraft, donc ça va être Survival Gabriel. Donc, euh, Survival Gabriel, c'est euh, un peu la même chose, sauf que je ne suis pas dans un village. J'ai fait euh, moi-même ma petite maison dégueulasse et tout, comme euh, vous pouvez vous en douter. Euh, et je vais, euh, je vais faire un peu de survie, donc j'ai bien sûr fait ma petite maison, enfin j'ai déjà fait un peu tout ce que, tout ce que je vous avais montré euh, dans, dans la série Edge of Gabriel, sauf que là je vais, euh, je l'ai montré, je l'ai fait et pour le premier tournage, ça sera donc début mars, voilà. Après, euh, je vais commencer à préparer aussi le trade binder du mois de mars parce qu'il faut le faire. Euh, donc euh, exceptionnellement, je pense qu'il y aura deux trade je sais pas encore, je vais voir. Donc euh, et après, donc il y aura aussi donc euh, bien sûr Poké Run qui va être lancé, euh, qui va recommencer là. Après les vacances je pense Parce qu'avec Andrix euh, On, on s'est pas concerté Mais je pense qu'on s'est dit euh, Pendant les vacances on va mettre la hall là On va faire un peu des Des, euh, des lives sur Home Station Voilà C'est tout pour aujourd'hui les amis Donc surtout n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo Sur tous les réseaux sociaux Bien sûr euh, si vous le désirez Je peux euh, Je peux euh, Comment dire oui, je peux vous faire des... Je peux reprendre les vidéos aussi sur les jeux Yu-Gi-Oh! Tag Force 2, 3, 4, 5 si vous le désirez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça serait super. Je peux aussi euh, vous mettre des... des vidéos de Harry Potter, euh, Lego Harry Potter et euh, Lego Batman. J'ai les Sims 2 aussi qui peuvent, euh, qui peuvent très bien marcher aussi. On sait jamais. Allez, sur ce les amis, donc je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde Enfin une bonne journée plutôt.